Bonjour Quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui Eh bien, on va demander au chapeau magique des questions que tout le monde se pose, et on va tirer au hasard un sujet. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est La liberté existe-t-elle Ah Grande question Alors, je vous vois arriver, euh, la liberté, la politique, euh, les régimes totalitaires, tout ça, ok on va pas parler de celle-là, c'est trop facile. Hein. Parce que euh, ce serait quoi Ce serait la liberté d'aller venir, par exemple, hein, d'aller de, de, de, là où je veux. Où je veux. Ah. Et, et qui c'est qui décide où je veux aller C'est moi Ou c'est une publicité que j'ai vue euh, tout à l'heure Ah. Et alors si c'est une publicité qui décide pour moi, est-ce que je suis libre Ah libre de suivre la publicité Si j'en ai conscience, pourquoi pas Si je me dis « Ok, euh, j'ai vu une publicité, euh, je sais pas moi, sur, euh, sur les vacances à tel endroit, sur une île, j'ai envie d'aller à cet endroit. » Mais je sais que j'ai envie parce que la publicité me l'a réduit. Mais en même temps, ça correspond à mes valeurs. Donc d'accord, pourquoi pas Mais si on se fait influencer sans arrêt, sans arrêt, au bout d'un moment, euh, on peut se dire, tiens, il y aurait comme un manque de liberté, là, non Hein, quand même, un peu, voilà. Ça, c'est intéressant, parce que là, on parle d'une liberté intérieure, à l'intérieur intérieur de soi, une liberté psychologique, la liberté de penser ce qu'on veut penser. Et quand on y regarde bien, bon, là, je parlais de l'influence de la publicité, mais il y, y a plein d'influences dans notre vie, là, hein. euh, On est influencé par notre milieu le milieu où on est, euh, où on est né, hein, où on a vécu quand on était enfant. Qui, euh, les parents qui, qui avaient certaines valeurs et qui nous ont dit, ben bah voilà, c'est comme ça la vie, euh, hein, ok euh, À l'école, on a appris des trucs, ils nous ont dit, ben bah voilà, c'est comme ça la vie, c'est comme ça, euh, hein Et puis, euh, à la télé, et puis on voit des films euh, qui sont euh, bah des références, quoi, qui sont des, des modèles, hein les modèles cinématographiques, le héros par exemple, le héros solitaire et ténébreux là, mmh, comme ça là, c'est un modèle Est-ce que c'est un modèle pour toi Est-ce que c'est un modèle pour moi Si c'est un modèle pour moi, le héros euh, solitaire, tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais me mettre à faire des choses tout seul dans mon coin Ah bah tiens, je suis tout seul, <rire> dans mon salon Et bah ben voilà, et ben voilà Ah bah c'est du joli travail donc ce héros là, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui, veulent, qui voudraient faire des trucs pour changer le monde, ils ne vont pas se mettre à plusieurs. Ils ne vont pas faire des groupes. Hein Parce que le modèle c'est le héros solitaire. Sur son cheval, la hein Ou dans sa grosse voiture ou je ne sais pas quoi. Le héros solitaire. Et ça, c'est bien rentré dans la tête des gens quand même. Alors est-ce qu'on est libre dans tout ça avec toutes les valeurs qui sont véhiculées par les médias, le cinéma, la télé, les journaux, avec euh, les valeurs qui sont véhiculées par l'éducation, à l'école, quelle que soit ton école, ne hein. <rire> seront pas les mêmes valeurs en fonction des écoles, mais ça reste toujours un bon gros conditionnement quand même, il hein. faut bien le reconnaître. Hein. Hein Alors moi, mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut, c'est de dire que la liberté, elle commence, à partir du moment où on se rend compte qu'on n'a pas de liberté, à partir du moment où on se rend compte que tout est conditionnement. Tout ce que j'aime ou ce que j'aime pas m'a été inculqué. Alors peut-être par des gens que j'ai rencontrés, peut-être par des événements que j'ai vécu ou dont j'ai été informé. Et quand on prend conscience qu'on n'est pas libre, on se dit « Ok, je vais faire mes choix, mais je vais les faire avec un peu plus d'objectivité quand même. » C'est-à-dire que ce n'est pas euh, mon père qui va décider pour moi, même s'il euh, il est mort depuis euh, tant d'années. <rire> c'est toujours lui qui décide. <rire> hein qui c'est qui décide À partir du moment où je me rends compte que c'est autre chose qui décide, que ce n'est pas moi qui décide, là je peux me dire, ok, je vois l'influence de ce truc-là, je vois l'influence de cet autre truc-là, je ne vois peut-être pas toutes les influences qui agissent sur moi, mais enfin j'en vois quand même quelques-unes. Et moi, je vais regarder mes choix à moi. Alors mes choix, du coup, ils vont venir d'où Ah, ça, c'est une question, ça. Qu'est-ce qui va vraiment choisir en moi Je vais me baser, en fait, moi, par rapport à... Enfin, vous, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vous dis comment moi je fais. Euh, moi, je me base, donc, par rapport à... Pas uniquement à ce que je crois, à ce que je pense. J'essaie de faire un peu un mix entre tout ça. Hein. Euh... Ce que je pense, ce que je ressens. Il faut que ça colle. Il faut que ça coïncide avec ce que je vais faire. Pour qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Voilà, ça, ça me paraît un critère intéressant. Et que je me dise que ce choix que je fais aujourd'hui, je ne le regretterai pas. Que ce choix, j'aurais envie de le répéter si j'étais amené à le refaire. Et voilà, c'est pas moi qui décide complètement. Des, je reçois des influences, mais j'ai aussi ma boussole intérieure. et ma conscience que tout ça, ça fonctionne ensemble. Voilà. Eh ben vas-y, tu te débrouilles avec ça maintenant. Bienvenue dans ta tête <rire>